J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo oh, Pourquoi je fais plein de gestes ainsi Parce que je me sens trop fraîche et je me sens trop belle aujourd'hui Les gars, c'est pas donné en cette période de confinement Donc laissez-moi kiffer, laissez-moi kiffer, laissez-moi me regarder Laissez-moi me trouver calme j'ai fait un make-up les gars Bref, comment est-ce que vous allez, petit chicken Je sais, vous allez me dire que vous n'allez pas bien. Confinement, qui va bien en cette période Moi, la première, je suis au bout de ma life. Mais on a la santé, grâce à Dieu. Donc, on ne va pas trop se plaindre. Il y en a, les pauvres, ils perdent leur famille, ils perdent leurs proches. Bref, c'est horrible tout ce qui est en train de se passer. J'espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre. Et j'espère de tout cœur que vous et votre famille, vous vous portez bien. Soit dit en passant, je suis là here, I am in front of you sans blague pour vous sortir une nouvelle vidéo jusque là je ne vous apprends rien mais peut-être que je vais vous apprendre quelque chose je vais vous sortir une story time en gros je suis là avec des petites anecdotes que je vais vous raconter Voilà. Euh, je me suis dit bon à cette période on va pas, je vais pas faire une vidéo trop compliquée pas que vous êtes bêtes hein, mais juste que j'ai pas envie de me prendre la tête et que je pense qu'on a plus envie de chiller et D'entendre des histoires, des story time des des trucs un peu drone fun, euh, drone drôle fun. Voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu euh, toutes les petites pépites qui me sont arrivées, drôle, drôle, restez pour la suivante. Les gars, là, on rentre direct, on met pff, les deux pieds dans le plat du tas. Secondaire, première secondaire, j'arrive déjà, c'était une de mes meilleures années. C'est ça fait pas trop de bruit, c'était une de mes meilleures années en secondaire. Enfin, euh, j'ai vraiment. Oh là là, je suis tombée dans une classe de fou et tout. Bon, bref, c'est pas ce cliché, mais j'étais avec ma meilleure amie, on a été dans la même école. Donc, ma meilleure amie, il je peux dire son blaze. Calme, cache. Et donc, on a été dans la même école en secondaire. Et putain, on est tombé dans une classe de dingue. Franchement, Dimé, Benru, La attic Ouais, je dis leur blaze. Tous les potos de première, secondaire, 1C1, la meilleure classe. C'était trop trop bien bien vraiment sur ma vie euh, je saurais même pas vous dire meilleur voyage scolaire bref et donc nous on, on a fait connaissance du coup avec les gens de la classe comme je vous ai dit mehdi ruben qui était notre meilleure amie à l'époque il euh, y avait lydia zi avait oh là et on s'entendait tous trop bien c'est faux parce qu'avec Aïchan, on s'entendait qu'avec les mecs de la classe. On ne s'entendait pas du tout avec les gos de la classe comme d'hab. Trop bien, trop bien, trop bien. Genre, vraiment. Évidemment, quand j'arrive en secondaire, tu es les plus petits, on était en première. Et puis tu as des autres, tu as les deuxièmes, on est troisièmes, on est quatrièmes. Meuf. Frofro, vous la connaissez, votre frofro in love. Franchement, il y avait les BG. Les BG. Et à l'époque, il faut savoir que j'étais en sang sur les rebeux. Mais genre, les rebeux, toute ma life. Genre, je kiffe trop les rebeux. En fait, j'ai vraiment une les... période. Après, on est jeune hein? on est... Alors, cette, cette semaine, je kiffe les renoirs Cette semaine, la tête de ma mère, je faisais ça. Je faisais ça. Maintenant, c'est au feeling, mais je veux dire, vraiment, je faisais ça. Et du coup, ben, j'avais des périodes qui bah, je kiffais que les touches C'était pas qu'en première secondaire, hein, c'était en première, en deuxième, en troisième, plus, que ma mentalité a évolué, t'as capté. Donc, euh, mes périodes où je kiffais que les renois, hein, mes périodes où je kiffais que les rebeux, puis je voulais arrêter les babtou, puis je voulais. Alors, c'était dans ma tête parce que je sortais avec personne, pour vous dire, voilà. C'était genre, je kiffe ça, et je kiffais, et j'idéalisais, je me voyais mariée, enfant, nanana, mais ça, se rien. Ah, tu m'as ça va Merci. Et donc, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. et en fait, je vous explique, j'avais une pote, une soeur de cœur qui n'était pas du tout en, en secondaire avec moi, hein, qui juste était en fait l'amie, la fille d'une amie à mes parents. Donc euh, du coup, elle, je la voyais en dehors et tout, on voit ouais, Noël, on était ensemble et je la connaissais pas. Et elle, elle, qui fait, on va l'appeler MC, elle, elle qui fait un mec, un Renoir, bon, c'est pas important de savoir si les les Renoir, blanc ou jaunes. on va l'appeler euh, Lan. L'an, on va l'appeler l'an, puisque c'est le début de son prénom, l'an. Je peux dire plus, mais on va l'appeler l'an. Et ceux qui voient cette vidéo, les vrais, ils comprendront et sauront de qui je parle. Voilà, voilà, Donc, elle kiffait l'an. Et il faut savoir que, alors, du coup, moi, Fridiane, qui était en secondaire avec mes amis Benru, Aisha, Mehdi, etc., tout ça, euh, les premières secondaires, donc les premières, terminaient le vendredi à 14h, soit une heure plus tôt que les autres par ceux qui avaient fourche etc ou qui étaient licenciés du coup licencié veut dire qu'on termine l'heure plus tôt, je sais pas si vous avez le même terme en France ou dans les autres écoles mais voilà nous c'est comme ça qu'on disait et donc moi en vrai bref j'ai kiffé un type euh, je vais pas je donne son vrai là ou pas, ouais Ryan ah, j'ai même pas hésité les gars oh je me meurs, j'en peux plus de moi c'est trop un ah, rebeu, cache <rire> bah, ah, je parle pas mal de lui. Hein. Là, s'il voit cette vidéo, il a peut-être tombé des nues en mode... Putain, c'était un coup monté. Parce que oui, je lui ai perdu un guet-apens. Grosse folle que je suis. Je vous explique. Alors, je fais Ryan. Chanson sur lui. Et le truc, c'est que ma pote, MC, qui kiffe Lan. Donc, elle m'a dit... Euh, donc, elle m'a parlé. Ouais, je kiffe Lan. Nanana. Et donc, en stalkant, j'ai vu que Lan était pote avec Ryan. Donc... Évidemment, à ce moment-là, oui, parce que je kiffais Ryan, mais je n'avais même pas encore parlé avec lui. Je le voyais juste dans la cour de récré. J'étais en sang, comme as. Je bavais. Ma voix. Et donc, je me suis dit, mais oui, je vais faire quelque chose pour avoir une première approche avec rien, évidemment. Et comme une personne pas normale, parce qu'en vrai, en temps normal, tu me parles à quelqu'un, je sais pas, tu lui beaucoup Facebook, ou tu parles. Ou à la cour, tu, tu, tu lui parles. Non, moi, je me suis dit, on va faire une dinguerie, une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe On met en plan. Un, un plan en plan. Ça se dit ou pas Un plan en plan. Voilà, on met un plan. En gros, vendredi, un vendredi, on a terminé plus tôt, donc euh, comme tous les vendredis, on était au parc de Méus. Oh, je donne trop d'idées, je donne trop de détails. On s'en bat les couilles. On était au parc de mai 1. Ah, oh, ça me manque le secondaire, les souvenirs, le parc, mes allergies. Bref, oh là là, on était donc sur les bancs, etc. Et du coup, on met un... moi je dis à mes potes, clairement, je dis à 10 ouais, aucune. Je savais que Ryan et tout sa clique passaient par là. Parce que tout le monde, pour rentrer, pour prendre le bus, le métro, on passe par le parc de mes... ah, y en Ryan qui s'arrête, 2001, 2002, ils vont, ils allaient. Ils... Les grands, ils fumaient, les autres, ils traînaient. Nous, on était là, entraînés, on m'attendait. Les... Franchement, c'était le secondaire, c'était le feu la tête de ma mère. Je donnerai tout pour retourner à cette époque. En tout cas, moi j'ai kiffé mes années secondaires, vraiment. Et. Euh, pour tous ceux qui, et c'est même pas pour, pour être méchant, qui ont été des victimes en fond qui n'ont pas kiffé, vraiment, je m'excuse de la part, mais la tête de ma mère, c'est sincère, de la part de tous ceux qui nous ont fait la misère. C'est pas de la faute des gens qui sont persécutés, attention, hein, mais juste que j'ai eu la chance de, de toujours avoir toujours des potes, de toujours être bien entouré, de toujours rigoler, de, ne ah, pas être, fumeux, voilà, et vraiment, je vous jure, je suis triste, mais sincèrement, que vous n'ayez pas pu profiter ainsi. Et c'est vraiment sincère, en aucun cas c'est pour vous dénigrer tous ceux qui ont été des victimes Et quand je dis victimes c'est parce qu'il y a des coupables et des victimes Pas en mode vous êtes des merdes, hein, pas du tout Et au contraire ce sont les bureaux qui sont des grosses merdes Et voilà, qui devraient être exclus des écoles Parce que vraiment moi, là tu te me rends compte, je raconte ça Et j'ai des putains de souvenirs en tête Et je, me, et je, et je suis heureuse Et donc non, ce se, euh, moment sentimental là. Et donc on est au parc et tout Bon, et on se dit, ouais, on va mettre, on, on va faire un plan. Donc, j'ai ok. Le but, c'est quoi C'est que je puisse parler à Ryan. <rire> oh my god. Le but, c'était que j'ai un inter qu'on interpelle Ryan, que moi j'allais lui parler et que je parle de pour avoir un premier contact avec et j'allais lui dire une phrase qui allait faire que du coup, on allait continuer à être en contact. Et donc, euh, avec Mehdi, on, se dit, on donne un plan. On se dit, ouais, Ryan va passer quand Ryan passe. Tu le regardes. <rire> ne passe, tu le regardes de travers et après tu l'agresses. Moi j'interviens en mode oh, mais dis nanana. puis je fais attends, rien. C'est ce qui s'est passé. Bref, j'ai grosse folle. On est sur le banc comme ça. Peace Bref, on est là comme as. On attend et tout, et donc tu as Ryan qu'on voit de loin parce que nous on était comme ça, on regardait par là, ils arrivaient comme ça pour après. Et donc on voit au loin Ryan et, et sa bande arriver. Donc on se dit, ok, go, nous on est comme ça et tout, on fait genre on parle entre nous. Et tu as mon pote Mehdi qui regarde Ryan, il fait quoi oh, Qu'est-ce que ça Non, il dit, regarde bien, Ryan, il fait comment ça et dit fais-le. Vas-y, baisse tes yeux, vas-y, vas vas parle bien. Non, regarde bien, regarde bien. Parrain, il me fait malade ou quoi C'est toi qui me regarde mal et tout euh, En gros, reste calme, qu'est-ce que t'as Et tout. mais le. Vas-y, parle bien, regarde bien. Il le fight, alors que Ryan ne l'avait pas calculé, tu vois. Ryan, il passait. Et Mehdi, vraiment, il lui a dit Qu'est-ce que t'as pour que tu regardes mal Pour que tu regardes mal et... Qu'est-ce que t'as Il se rapproche, Mehdi, il se rapproche. Donc, moi, je rentre en jeu. Je dis Ça va, Mehdi, c'est bon, c'est bon. Mehdi, arrête, arrête, arrête. Fais quoi Comment ça, j'arrête euh, voilà, Tu vois t'inquiète c'était et euh, on n'avait pas écrit le script non plus, mais on, on se savait entre nous, quoi. Donc Mehdi fait, comment ça Et puis t'as rien, il fait, ouais, c'est ça, vas-y, écoute ta pote, en gros. Écoute ta pote et reste à ta place, quoi. Calme-toi. Et donc euh, Mehdi qui se calme, qui dit, vas-y, t'as de la chance. Je sais pas quoi. Pran, il se retourne, il regarde. Donc moi, je suis là comme ça entre les deux. Je fais un ah, match, je sais pas. Genre, oh, ça va Mehdi, arrête, euh, non, laisse-le tranquille. Je dis, laisse-le tranquille, c'est bon. Il t'a rien fait, un truc comme ça, t'as capté et tout. Je fais la meuf et tout. On sent. Euh, bref, oh je pleure, oh la honte, la honte, c'est trop drôle, et du coup mes se barre, et moi je fais, et au moment où Ryan se barre en mode, en mode t'as raison de te barrer, à mon pote, moi je fais, Ryan, attends, oh la honte, oh, la honte. on y repense, oh, c'est la honte, la honte, j'ai Ryan, attends, il me fait quoi, tu sais, genre il s'attendait pas, ok j'ai séparé, mais qu'est-ce que ça en fait, tu veux du pain ou quoi, j'attends j'ai dit, ça va. Il me dit, ouais, ça va. Pourquoi? J'ai dit, ça va, je dis, on peut parler? Il me dit, ouais, si tu veux. Donc, on se, on se recule un peu plus loin. Et je vois ses potes qui étaient derrière les grand-mère, qui attendaient, qui le regardaient. Euh, pourquoi je dis ça? Parce qu'après, là, on t'attendait. Donc, j'ai dit, euh, je dis, euh je dis, ah, désolé pour mon pote. Il me dit, ouais, t'inquiète, ça va. Euh, c'est un gros fou, ton pote, euh, qui se calme la prochaine fois. Je vais pas rigoler avec lui, nanana. J'y allais, ah, tu connais Lancy? « Tu connais l'an. Il me dit ouais pourquoi Je dis, ah, il a dit qu'il avait plus trop tes nouvelles, il passe le bonjour. Il me dit, ah ok. Il me dit, mais je le en foot. Je dis ouais, ouais, mais il a dit qu'il avait plus trop tes nouvelles et il passe le bonjour. La tête de ma mère, pourquoi j'ai dit ça Ça fait de bien. Je crois que c'est ça que j'avais dit dis rien. C'est ça que je dit. Ouais, ouais, je crois que c'est ça que j'avais dit. Et il me fait Ah ok Il se part. Mais moi, quand il se barre, ça veut dire qu'il se barre, il est doux. Moi, j'arrive, je regarde mes potes et je fais. Et au moment où je me retourne, je vois un pote de Ryan qui regardait par là, parce qu'ils il avait... étaient ensemble quand, ils passaient, quand Ryan s'est fait agresser. Mais eux, euh, les bons potes, ils sont barrés. Ils ont, Ils sont barrés, je crois, ils n'ont pas qu'à là que Ryan est en train de se faire. Et du coup, eux, lui, ils regardaient. Donc le pote, il regardait pour voir ce qui se passait. Et il m'a dit, yes, comme ça. Regardez, comme ça. Je fais « Oh !» Je me suis barrée. Bref, petite première petite anecdote, mais après, il y a eu plein de trucs avec Ryan. Enfin, plein de trucs, il ne jamais à rien à passer entre deux, mais il y a eu plein d'histoires à cause de... Oh mon Dieu, je vous dis pas, je, secondaire, je, je, je, je suis une grande folle. Hein, je suis une très grande folle dans ma tête. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le, les détails des détails, mais... Donc, je vous fais des gros bisous. Voilà. Moi qui pensais que cette story time, elle, elle allait être hyper courte, mais je crois que j'ai pris, pris trop de temps à expliquer. Euh, je pensais que ça allait, du coup, être une compilation de story time. Mais là, en fait, non. C'est la première story time. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire maintenant pour moi parce que je vais continuer à tourner.